Jean-Claude Il y a trois sujets. Le premier, celui de l'insécurité et de la violence. Sur vos propres plateaux, on a eu l'occasion de dire qu'on parle de Marseille et qu'il faudrait aussi parler d'autres quartiers en France, qu'il faudrait parler de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique où la drogue sévit. Les populations locales sont dans une situation épouvantable face aux problèmes aux gangs. Et cela, ça fait un bout de temps qu'un certain nombre de syndicats de policiers demandent des renforts. Donc plus de présence d'État. Ça, c'est le premier sujet avec... En ce qui concerne ces, les, les, moi, moi j'étais sur le terrain encore cette semaine avec une situation qui est déplorée par tout le monde et 90 de, 95 de, de des Guadeloupéens des entiers Guadeloupé Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ce sont les revendications. On était sur une affaire sanitaire et là-dessus il euh, ben, y a aussi une explication. On a eu l'occasion de le dire. On a eu l'occasion de dire qu'on ne peut pas comme ça d'un coup de gomme. Et même si moi, je suis pro-vaccin, etc., on milite pour aller chercher les poches de gens qu'il faut vacciner. C'est vrai qu'au cours des 20-30 dernières années, L'État, c'est euh, cette discrédité avec l'affaire de l'accord des cônes, avec euh, les produits trop sucrés, avec euh, un système hospitalier qui est euh, qui est digne d'un pays en développement. Donc, et l'eau, la question de l'eau. Vous vous rendez compte qu'il n'y a le pas. l'eau pour le coup n'est pas de la responsabilité de l'État. Il n'est pas. à raison. Mais attendez, attendez, attendez, attendez. attendez. On est, nous sommes en France. L'État est chargé. Il y a un contrôle de la légalité. Il ouais. y, y a la Cour des comptes. Il y a des choses. Et tout le monde sait. Je n'irai pas plus loin, Yves Gégaud connaît mieux que moi le dossier. Tout le monde sait pourquoi il y a un problème de l'eau. C'était comme à Marseille. Il y a eu beaucoup d'argent. On ne sait pas ce qui est devenu. Troisièmement... La réalité, c'est pas plus Sébastien Cornu Et c'est ça qui exaspère. Moi, je suis en contact en permanence avec des gens sur le terrain qui sont plutôt proches, proches du gouvernement et qui, qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'il vient chercher si c'est pour dire cela Et c'est pas tant Le Cornu, C'est mmh. parce que sur place, on a à la fois le sentiment qu'il n'y a pas un vrai projet sur l'outre-mer. Moi, je consulte un certain nombre de gens qui connaissent bien ces sujets, y compris dans l'administration, qui me disent mais au fond, finalement, on ne voit pas l'atout outre-mer et on, on le sent bien parce que j'aime bien Bruno Le Maire mais vous voyez bien qu'il disait X milliards ça ne veut rien dire c'est pas un projet pour l'outre-mer X milliards Il faut du structurel, du Absolument. long terme du compréhensible Absolument. et instruire dans le temps et ça on n'a jamais pu le faire depuis des années pour plein de raisons d'intérêt, de temps politique euh, le, et, le temps politique et, et, voulu et pu, pu et voulu et, et beaucoup d'autres choses. et peut-être un problème aussi de connexion avec le terrain si ça c'est ce qu'on se disait oui, la semaine dernière c'est des décisions à 7000 km, c'est toujours non, pas Non, mais c'est pas à 7000 km. Il faut vouloir, il faut ouais. vouloir, il faut se dire que ce sont des projets à 10 ans. Bon, Alors, ça y est.